J'vois les condés comme des scepticons Casse pas les couilles, t'as les scepticons Salope, c'est pas ta et ici en posé au calme dans la jungle J'connais des équipes de dingue Pourquoi tu twerk, cochon d'un Quand il a craché, c'était déjà la fin de la bringue. Tu connais pas du curriculum Mais t'as le culot de jouer hommes. tour je skeezy, être drige comme cet enfoiré forêt Autant de flow, autant de flow Que de rappeurs en France Autant de faux, autant de faux que de châteaux en transe Elle me déteste, je ne suis pas dans sa romance Enfant d'éclipse, Dieu, donne-moi de ta puissance J'ai plus le nez de la louve, mais l'amour reste un frein Les loups, eux, ils sont dans le train Les loups, bah oui, ils sont dans le train Pour les pauvres, j'ai jamais cru en la chance C'est celle' s'il a dit dans ma tête, à la gondolaine De l'enfine que des fils de pute, mais de je vais les baisser, les les les baiser, les baiser, les les les les les baiser, les les